Je suis Sénac Rigal, enseignant en activité physique adaptée dans l'avion. Parce que leur approche et leur concept est innovant qui répond aux nouvelles atteintes de notre public. L'adaptabilité, l'écoute, la bienveillance. Le rock fort. Le triathlon.